Youtube J'ai mis un de mes plus beaux shots à l'arbalète. Un truc de malade. Et j'ai eu la chance de specter Un joueur franco-mongolien qui affronte un joueur monstrueux qui habite dans une caravane. Je vous laisse regarder tout ça. Pensez à liker, commenter. Abonnez-vous. Valorant Je jouerai pour la première fois à Valorant avec un joueur Valorant. Qui voudra bien jouer avec moi. Gibbs En vrai, j'aimerais trop avec Gibbs. Mais le problème, c'est que... Vu qu'il a jamais... Je, peux, je, sais pas quoi, je sais pas comment je peux le dire gentiment. Vu qu'il a jamais eu trop de niveau sur h 1 je sais pas si je peux lui faire confiance ou pas sur Valorant. Mais euh, avec plaisir, tu vois. On est retourné chat. J'ai envie de faire une bonne game. T'es sérieux, gros? <rire> Moi, ça me rendrait fou si quelqu'un faisait ça, chat. Mais tu vois, en faisant ça, j'entretiens leur mental de tueur, au mec. Hein. J'ai une petite idée d'armes chat 3-6 Joueur cross à chier Quoi Quoi C'est pas possible. C'est pas possible. C'est incroyable. C'est incroyable. Les gars, j'ai pas visé, je viens de tuer quelqu'un au phare. Ce, ce, ce, ce kill, ce kill est légendaire. Ce kill que vous venez de voir est légendaire. Faites un joli clip, faut qu'on l'envoie sur Twitter tout de suite, les gars. Je, je lâche mon meilleur RT. Faut que vous explosiez tous les likes, tous les trucs. J'ai fait... Non mais les gars, vous vous rendez compte Mais chat, c'est incroyableissime. C'est incroyable. C'est fou. Là ce shot, Je suis trop content. J'ai tenté ma chance, chat. Ah, <rire> ce que je lui ai mis. Quand c'est posté, chat, vous me le... Euh... Sur Twitter, vous me le dites, hein. Was Le drone The the Oh, La, la. Oh, la, la, it's time to rotation, boys. Ah. De joué frérot. j'ai euh, GG, euh, GG, bro. Et merde merde. <rire> <rire> putain. Et merde ah, ça m'a fait rire moi aussi, chat. Elle vient de, elle vient de lui Merde. Oupsy, sorry J'ai 15 kills les gars, certains qui, sont, qui ont été faits de façon pharaonique hein chat. Hein. Quoi L'enculé qui m'a joué à l'arbalète. Non. Je me fais buter par un mec à l'arbalète derrière moi, alors que personne n'a joué à l'arbalète. Et il y a un mec qui est accroupi dans un truc. Non, chat. Il a deux kills, les gars. Je suis son deuxième kill. J'ai juste envie de, de le regarder jouer. En fait, je pense que j'ai à apprendre de ce joueur. Du coup, on va le regarder, chat. Neuromantique. Neuromantique la décale. Neuromantique qui craque le mec juste au-dessus. Neuromantique qui est actuellement à 2 kills Est-ce que ce joueur doit avoir fantôme Ou il doit avoir ramassé quelque chose Voilà oh Prise de cover peut-être Et le tir Le tir monstrueux De Neuromantique Mais qui ne suffit pas pour stopper Stasi Stasi qui n'a pas de plaque Mais qui a 4000 balles Stasi qui va peut-être prendre la décision D'aller se, euh, se refaire la cerise Comme on, on aime le dire ici Et Stasi hop, Niveau 20 qui saute sur le, le kill qu'il euh, qui espérait avoir cette plaque. Exactement ce qu'il attendait. Parfait. Il a des munitions et tout. Situation de 1v1v1. Stasi qui avance par le bord euh, nord de la map. Stasi qui va peut-être décaler le gitan. Le gitan la décale par la droite. Et Stasi, non, qui... Euh, qui a la pression. Qui a la pression de, de notre ami gitan. Il l'entend tousser. Il l'entend tousser. Il sait que ça vient de la droite. Il sait que le mec va sûrement arriver à droite. Ou peut-être qu'il ne sait rien tellement il est con. Il se fait tirer dessus. Il prend la cover. Il l'a vu dans le gaz. C'était le moment de décaler. Et finalement, le joueur meurt du gaz. C'est une victoire sublime de Stasi qui nous fait un, un 3-6 avec euh, Sakagé. Félicitations